Pour cela, on prend l'outil Forme, on choisit un rectangle. On affiche les propriétés. On vérifie que la case masquée automatiquement ne soit pas cochée. Dans Effet de remplissage, on choisit un jaune comme couleur de remplissage des aplats. On trace le premier rectangle. On prend l'outil Sélectionner. On sélectionne le rectangle. On clique sur sa flèche de menu et dans son menu contextuel, on choisit « Cloner ». On recommence une première fois, puis une deuxième et enfin une troisième.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 et on clique sur sa flèche de menu. On choisit la commande « Cloner la page ». La page sélectionnée reste la première page. Dans la première page, on sélectionne le rectangle orange et on le supprime. On clone une nouvelle fois la première page, et dans cette page, on supprime le rectangle bleu. On recommence en supprimant le rectangle vert, puis une dernière fois pour supprimer le rectangle rouge. On sauvegarde le fichier Notebook dans son espace de travail. On passe en plein écran. Pour tester le fonctionnement de l'animation, cette méthode présente des limites. On ne pourra pas écrire sur le schéma lors d'une étape et conserver la notation à l'étape suivante. Si on souhaite annoter un schéma dynamique, il faudra alors recourir à l'arrière-plan transparent sous un diaporama.